Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une spéciale review sur MC Sandwich de Michael Chatelain. A tout de suite. Quand vous recevrez MC Sandwich, vous recevrez un petit packaging avec à l'intérieur un DVD et quelques cartes. Avec MC Sandwich, vous allez pouvoir réaliser un grand classique de la magie des cartes, l'effet Sandwich. Imaginez, une carte est choisie par un spectateur, elle est signée, perdue dans le jeu. Et enfin, elle est retrouvée entre deux cartes. C'est une apparition impossible sous les yeux de vos spectateurs. MC Sandwich vous permettra de multitudes d'autres effets, comme par exemple la carte ambitieuse, une disparition, une transformation. Le matériel fourni s'occupe de tout, il y a juste à imaginer. Le DVD est très bien filmé et les explications sont très faciles à comprendre. Michael vous explique aussi quelques routines qui vous permettra dès la réception de votre packaging de réaliser des routines fantastiques. La qualité du matériel est invisible, très solide. Le gros avantage de MC Sandwich, c'est qu'il peut être fait de près. Passons tout de suite à la démonstration. It's amazing how you rock my world the only one for me. Never thought that I would be your girl You're the only, Ooh, only one yeah. You're the one I'm thinking Point positif, c'est un produit qui est très discret, facile à utiliser et qui vous permettra de réaliser des effets très visuels. Il est vendu au prix de 25 euros sur le site de Gimmy Magique de Michael Châtelain. Alors je lui mettrai simplement 5 étoiles parce que pour moi c'est un coup de cœur et je pense l'utiliser assez souvent. C'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. En attendant, travaillez bien. Allez, à bientôt you're the one i'm thinking of come on and take my love let's go and we can fly away we're taking off.